Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour eh bien, ce nouvel épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites, parce que je ne sais pas si tu le savais, mais euh, j'avais un podcast qui s'appelait à l'époque Rendez-vous au Carrefour des Réussites et en fait, une rencontre hier m'a euh, donné envie de tester un nouveau format. Ça faisait une bonne semaine que j'avais envie de reprendre le podcast et bah, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester un format. Alors en fait, ce matin, j'ai commencé à écrire à pas mal de contenu sur les choses que j'ai apprises la semaine qui vient de se dérouler en sachant que j'ai fait trois événements, je vais t'en parler un peu plus. Et en fait, on apprend tellement de choses que c'est super intéressant, je pense, de les noter pour soi-même. Et moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas les partager avec d'autres Il y a eu un feedback sur euh, un groupe WhatsApp dans lequel je suis avec des entrepreneurs qui ont euh, bien aimé le contenu. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas multiplier le format Fait, vaut mieux que parfait euh, je rapproche juste le micro. Fais vos que parfaits. Du coup, ben voilà, je suis là avec toi à l'instant T. Donc, indique-moi dans les commentaires si tu m'entends correctement, euh, d'où tu viens éventuellement, comme ça on peut échanger ensemble et grandir ensemble. Euh, alors, je vais juste vérifier que tout est en ordre. Et euh, en même temps, je vais... Hop, hop, hop. Alors, boum. Excellent. Alors, je vais être un peu plus haut. Voilà, comme ça je peux me rapprocher. Yes. Excellent. Ah, je suis fort prêt là, mais bon. Allez, je vais reculer un petit peu la caméra. Hop là. Excellent. Ok, ok. Alors, j'ai prévu de te partager cinq choses, cinq choses que j'ai apprises cette semaine. Alors, je dis ça sans prétention aucune. Ce sont vraiment des choses qui m'ont été inspirées par, euh, par plusieurs personnes et, et tu vas voir en fait que… Euh tu, tu vas voir que ce format va être un peu particulier, c'est vraiment un format test hybride entre ce que j'avais envie d'écrire et ce que j'ai envie de te partager de vive voix. Donc il y a sûrement des idées dans, dans l'échange qui vont me venir. Et euh, j'en ai profité pour te prouver à quel point « fait vaut mieux que parfait euh, ». J'ai posté euh, le, le, le live il y a 15 minutes, j'ai programmé le live il y a 15 minutes et j'ai fait un, un générique avec, le, avec en fait le jingle du podcast qui date de l'époque 2016 déjà. Euh, et en fait, j'ai fait une rapide vidéo sur Canva. Euh, voilà, j'ai envie de te montrer ce générique. Donc, je te laisse découvrir ça. Et on se retrouve tout de suite après pour justement, eh bien, cinq choses que j'ai apprises ou réapprises la semaine dernière et qui pourraient être utiles dans ton business et dans ta vie. Bienvenue au Carrefour des réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com. Ce podcast est également disponible sur iTunes. Yes, alors, je sais pas ce que tu en penses. Euh, alors, c'est vraiment pas parfait. Moi, il y a plein de choses que j'aime pas. Genre, la police au début qui est en noir, gris, là, euh, c'est pas top. Mais je me suis dit, bah, fait vaut mieux que parfait. Je réutilise le jingle. J'avais envie qu'il y ait une petite vidéo au-dessus, vu qu'on est en format vidéo aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'était pour le fun. Euh, comme quoi, tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Donc, tu vois, en, en cinq minutes, il y a moyen de faire des choses extraordinaires aujourd'hui avec les outils qu'on a. Donc, ça, c'est super cool. Alors, euh, j'ai prévu donc de te partager en, en une vingtaine de minutes eh bien euh, les, les choses que j'ai pu apprendre cette semaine. Alors, j'ai fait une liste. Je regarde juste parce que je n'arrive pas à… Pourquoi je n'arrive pas ah, C'est une fenêtre, c'est pour ça. Attends, je règle juste une chose pour pouvoir te partager mon écran voilà c'est ça que je dois mettre nickel ok ça je dois faire ça ça bon ben, il veut pas c'est pas grave ce sera pour une prochaine fois je ne sais pas pourquoi il ne veut pas euh... Ouais, c'est bien capture de fenêtre. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire... On va faire comme ça, il n'y aura pas de partage euh, d'écran, c'est pas bien grave. Je vais te donner de toute façon euh, les noms des personnes et puis, euh, et puis voilà. Ce sera très bien comme ça. Je vais quand même aller vérifier si on m'entend correctement dans le live. Alors, ouais, nickel, ok. Parfait, on m'entend bien. Ok, nickel, c'est parti. Cinq choses que j'ai apprises, ou réapprises cette semaine et euh, qui pourraient, euh, bah, en tout cas, qui moi me sont utiles. Et puis j'ai hâte de, de pouvoir te partager ça. Alors, euh, première chose qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, je suis allé à trois événements cette semaine. Trois événements, c'était intense, euh, c'était enrichissant. Et euh, j'ai vraiment kiffé alors la première chose le premier événement c'était ce lundi le salon ludinor pro c'est un salon qui se déroule à lille et qui euh, qui était focalisé sur le jeu de société et la ludification en anglais on appelle ça la gamification pour aider les entreprises les associations les organisations à euh, atteindre leurs objectifs marketing pédagogiques à l'aide du jeu pour pouvoir transmettre leur message de manière beaucoup plus ludique et ce fut une expérience super enrichissante euh, je suis allé avec Valentin qui fait partie de l'entreprise de Altertox avec qui on a développé un jeu un jeu qui euh, a pour objectif d'aider euh, les entreprises scientifiques à utiliser moins d'animaux dans leurs recherches et j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, enfin d'être interviewé lors d'une table ronde sur comment rendre des sujets pas glamour, glamour à l'aide du jeu. Et ça a vraiment été une superbe, de superbes rencontres, notamment avec la, comment dire, les organisateurs et l'animatrice de cette table ronde. J'ai kiffé l'expérience. Et euh, la première chose que j'ai que envie de te partager aujourd'hui. Alors, je vais, vais peut-être les faire dans l'ordre. C'était déjà le, le, le troisième point. Euh, bref, je vais te citer les trois événements que j'ai fait et puis je vais te citer les points dans, le, dans, dans, dans le, les, les apprentissages que j'ai eu cette semaine dans l'ordre, sinon on va se perdre. Deuxième événement auquel j'ai participé c'était une rencontre avec un de nos clients sur lequel on travaille pour un, donc on fait un escape game pour l'instant au niveau de, de l'activité jouée et publiée pour impacter et euh, ce fut super enrichissant aussi parce que euh, quand, quand tu bosses dans quand tu bosses avec ton client et que tu te rends compte qu'en fait tu kiffes que ce soit le client la mission qu'il te donne, le message qu'il veut faire passer, ben c'est là en fait que tu te rends compte que tu es au bon endroit. Et moi, je suis convaincu avec l'Académie Business Bonheur qu'aujourd'hui, on peut créer une activité épanouissante et bosser avec des gens on kiffe, avec qui ont kiffe bosser et avec, en faisant des choses qu'on kiffe faire. Et ça, c'est magique. C'est vraiment ce que j'ai envie de t'amener à la rigueur comme premier message aujourd'hui. Euh, c'est, croire que c'est possible de faire quelque chose que tu aimes que tu, tu peux travailler avec des gens que tu, avec qui tu kiffes travailler et en plus de ça, être rémunéré pour ça. Et il y a beaucoup de personnes qui peut-être lancent un projet. Et moi-même, par le passé, j'ai été concerné par ça. je vais lancer une activité dans laquelle je m'épanouissais euh, moyennement au début. J'ai appris à apprécier. Et puis, en fait, j'ai pivoté en 2014. J'ai une perte de sens dans mon activité, ce qui m'a amené en fait à, à reprendre ma vie en main et à voir les choses autrement. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'est née l'académie businessbonheur.com. Tout d'abord, te dire que ce deuxième événement a été super enrichissant et j'ai eu cette, cette prise de conscience euh, qu'en fait, je faisais quelque chose que j'aime avec des personnes que j'aime pour porter un message que j'aime. Et ça, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci franchement euh, à l'univers de me permettre de vivre cela euh, et d'avoir pu euh, confirmer ou reconfirmer cette, euh, cette, ce sentiment euh, de bonheur dans mon métier d'entrepreneurs. Euh, troisième événement auquel j'ai participé, c'était hier. C'est un événement organisé par Florence Blémont de, du réseau Wonder Woman. Je vous mettrai le lien. C'est un réseau d'affaires qui se situe à Bruxelles et puis ils accompagnent aussi leurs clients en ligne. Et donc, vous pouvez le découvrir. C'est un événement super intéressant. Il y avait cinq à six intervenants, notamment une intervenante, Bérangère Timmerman, de Be Mind Coaching, qui est une amie entrepreneure que j'apprécie beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Et elle nous a partagé notamment, et euh, eh bien, une technique pour se libérer de croyances euh, qui peuvent être limitantes, notamment par rapport à la vente. Et ça, c'était vraiment une superbe expérience. Je t'en dis plus de toute façon dans la newsletter, parce que oui, bonne nouvelle, ce live, ce, ce mix entre live podcast et newsletter, bah en fait, va, va, être, va devenir récurrent. En tout cas, c'est un premier test, mais j'aime beaucoup. Donc, l'idée, c'est chaque semaine de t'apporter les apprentissages que j'ai pu euh, retirer de ma semaine et de transposer ça en des choses concrètes qui peuvent t'aider toi dans ton business et dans ta vie et peuvent aider ton entourage. Et donc, il y aura un format newsletter qui résumera, en fait, les choses que j'apprends chaque semaine. Et évidemment, je le fais aussi. Bah, écoute, On est tous... Un peu égoïste et c'est très bien comme ça. Je le fais aussi pour moi parce que la première chose que j'ai notée, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Première chose que j'ai notée, premier apprentissage que j'ai eu cette semaine, c'est le fait que noter ses gratitudes au quotidien permet d'y revenir pendant les périodes de doute, pendant les périodes de peur, pendant les périodes où on va pas bien et de se reconnecter en fait à des choses positives. Euh, et ça c'est vraiment super intéressant un exemple concret que j'ai vécu cette semaine c'est une ancienne cliente euh, qui, euh, avec qui on a été remis en contact parce qu'elle sort un oracle pour l'instant et, euh, et en fait c'est génial parce que elle, elle elle dans le partage qu'on a eu ensemble elle m'a euh, dit qu'elle avait adoré l'accompagnement qu'on avait fait avec l'académie Et ça, c'est vraiment le plus beau des, plus beau des cadeaux qu'on peut me faire, c'est euh, de, de passer à l'action, d'avancer dans son projet. Euh, quand un client avance sur son projet, qu'il atteint ses objectifs, et eh bien, euh, moi, ça me rend vraiment, euh, ça me rend super heureux parce que j'ai conscience et la chance ou l'opportunité où je me donne en tout cas, euh, je fais tout pour attirer mes clients de cœur. Et mes clients de cœur ont un message à faire passer. Et eux-mêmes vont impacter positivement le monde. Et donc, voilà, c'est mon moyen à moi de contribuer. C'est euh, d'aider les entrepreneurs à planter des graines, à croire en eux pour pouvoir faire grandir ces graines et atteindre leurs objectifs. Et en atteignant leurs objectifs, ils contribuent positivement au monde. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur d'annoncer publiquement que mon objectif est d'impacter positivement la vie d'un million de personnes ces 15 prochaines années. J'ai mis longtemps à accepter ce chiffre et c'est une intention, je n'ai pas un carnet dans lequel je note le fait que je vais impacter X personnes. C'est vraiment une intention que je me donne et tous les jours, je me rapproche de cette intention. Et en fait, dans mon esprit, ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Donc, je ne sais pas combien j'en suis. En tout cas, je veux me rapprocher du million. Et aujourd'hui, un million de personnes c'est accessible avec Internet. Il y a des personnes, qui, des, des YouTubeurs, par exemple, qui ont des millions d'abonnés. Euh, j'ai déjà eu des, des centaines, des milliers de vues sur certaines de mes vidéos. Donc, c'est possible d'impacter positivement un million de personnes. Et puis, je n'ai pas dit que je le ferai tout seul, notamment avec cette cliente qui, elle-même, crée un oracle qui va lui-même impacter peut-être 100, 200, 500, 1000 personnes. Et c'est comme ça, je pense, qu'on qu change le monde à notre échelle. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Un autre exemple, c'est un membre de l'espace de coworking dans lequel je suis ici, et euh, cette, euh, ce membre en fait me dit qu'il a entendu parler de moi. Donc, Ryan, je te fais un, un, un, une petite dédicace, une grande dédicace même. Et en fait, euh, c est, c est, Ryan me disait que quelqu'un lui avait parlé de moi en positif heureusement <rire> en tout cas ça fait plaisir et, euh, et, et voilà et, et donc Ryan me disait que, que cette personne et lui-même trouvait que j'étais quelqu'un de solaire euh, et qui, qui avait envie de partager qui, qui, qui donnait de l'énergie qui partageait de l'énergie et donc ça aussi beaucoup de gratitude pour ça parce que j'ai mis je t'avoue euh, j'ai mis euh, trois jours avant de me rendre compte que c'était un merveilleux cadeau qu'il m'avait fait et donc merci beaucoup Ryan parce qu'au début j'étais euh, J'oscillais entre euh, la culpabilisation ou même, tu sais, un peu la gêne, comme ça, de dire « Ouh là, moi, je suis solaire. Euh, » Et en fait, <rire> et, et j'étais parle déjà entre ça et entre l'ego qui était flatté, tu vois. Euh, cet ego qui fait « Ah ouais, je suis solaire, hein, c'est magnifique. » Donc, tu vois, euh, j'ai mis vraiment trois jours à me rendre compte que c'était un merveilleux cadeau. Et donc, il faut accepter, euh, en tout cas, il faut. L'idéal, c'est d'accepter aussi ces cadeaux qu'on nous fait. Donc, merci, Ryan. Euh, de m'avoir fait remonter cette information et partager cette information. Euh, je vais regarder s'il y a des commentaires par rapport à ce premier apprentissage. Euh, yep, salut. J'espère que tu vas bien. Alors j'ai regardé. Le million. <rire> Excellent. Je ne sais pas qui a écrit. Alors je vais lire sur le live parce que là je ne vois pas euh, qui a écrit et comme ça je pourrais euh, remercier euh, la personne. Alors, pourquoi je n'arrive pas à voir les commentaires du live Je veux voir le commentaire du live. Euh, bref. Tu vois, il ne faut pas être. Ah, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'adore, cela. C'est ironique, à moitié. La technique, en tout cas, parfois m'agace un peu. Bref, je ne trouve pas. Donc, si tu veux m'indiquer qui tu es, je veux bien. Je veux bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui dit ça. <rire> ça me, me flatte, ça me gêne. Tu vois, c'est bizarre, quoi, de se dire... Euh... C'est comme ça me rappelle Ellie, qui est une personne qui, a, qui est formidable, qui a lu mon, mon livre, Mets du bonheur dans ton business. Et euh, il est venu une fois à une conférence, je ne le connaissais pas encore. Et il est venu, en fait, avec mon livre tout, ça en plus, c'était l'ancienne version de 2019, euh, le livre tout écorché avec plein de notes dedans et tout. Et en fait, euh, j'étais gêné parce que lui me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. Ça fait super bizarre, tu vois. Et en fait, je me dis, mais c'est la même chose quand moi, je veux voir, par exemple, un artiste que j'aime bien. Je fais, ah, salut Comme si tu le connaissais, en fait, tu ne le connais pas. <rire> Bref. Euh, salut, j'espère que tu vas bien. Euh... Oh, zut euh... C'est Gabriel, je pense. J'ai un doute. Est-ce que c'est bien toi Yes je crois que c'est Gabriel, ouais. Ouais. salut Gabriel, <rire> bienvenue, euh, cool, donc je continue, deuxième apprentissage euh, que j'ai eu cette semaine, euh, c'est justement lors de la conférence de Bérangère euh, de BeMinds Coaching dont je vous parlais tout à l'heure, d'ailleurs je vous invite à découvrir son profil, euh, je vais la taguer dans la newsletter euh, sur LinkedIn et vous pourrez voir son profil, je vous mettrai le lien vers de toute façon son, euh, son profil, et en fait, dans sa conférence, qui concernait ben, donc les croyances limitantes par rapport à la vente, euh, il y a une phrase et un, une partie de la conférence qui, moi, m'a beaucoup euh, marqué. C'est euh, en fait le, le, le fait de faire la différence entre le fait qu'on ait des ventes et du chiffre d'affaires et le fait qu'on soit un bon professionnel. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de vente ou de chiffre d'affaires ce mois-ci qu'on est un mauvais coach. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de vente ou de chiffre d'affaires qu'on est un mauvais thérapeute ou un mauvais professionnel. Et en fait, rien de prendre conscience de ça, pour moi, a été libérateur. Et je veux bien savoir ce que toi, t'en penses. Est-ce que ça t'évoque quelque chose Est-ce que, est que tu t'es déjà dit peut-être euh, à toi-même ou en partageant, « Ouais, mais je suis, je suis un mauvais coach, je n'ai pas fait de vente ce mois-ci ben, » En fait, c'est complètement idiot quand tu y penses, en tout cas moi c est, c est, je me suis retrouvé un peu face à moi-même en me disant, en fait ça n'a pas de sens je peux faire très bien mon métier et pas faire de vente, ça n'a aucun rapport, le nombre de ventes et le nombre de chiffres d'affaires par rapport à la qualité du service qu'on peut apporter ce qui compte en fait c'est de, de se raccrocher, et notamment en lien avec les gratitudes, de se raccrocher au témoignage des clients qu'on a déjà eu de se dire, ok, j'ai peut-être pas fait de vente ce mois-ci mais j'ai déjà aidé 10, 15 clients qui m'ont fait un témoignage. Et même si c'est un client, même si c'est une personne, c'est intéressant vraiment de faire la, la dissociation entre le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires qu'on a fait ce mois-ci et le fait qu'on ait un professionnel euh, qualitatif qui apporte de la valeur aux autres. Ça, ça me, Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup et ça a été assez révélateur. En plus, euh, si on n'a pas fait de vente ce mois-ci et qu'on a quand même... Prospecter, on est entre entrepreneurs quand même, euh, pas tout le monde, mais en tout cas, euh, si on a fait des démarches commerciales ce mois-ci, ben la bonne nouvelle, c'est que même si on n'a pas fait de vente ce mois-ci, on en fera le mois prochain ou le mois suivant. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le nom d'aujourd'hui nous rapproche du prochain oui. Parce qu'en fait, la vente, c'est très simple. Euh, vous prenez une feuille, vous avez 100 noms, donc 100 fois le mot non, et vous avez une fois le mot oui. Et ben, plus vous allez barrer de noms sur cette feuille, plus tu vas barrer de noms sur cette feuille, plus tu vas te rapprocher de la prochaine vente. Et ça, c'était en marketing de réseau. J'ai eu une carrière, dans, ce... une carrière dans, ce... dans le marketing de réseau où je vendais des produits, des produits de beauté et d'aloe vera. Je n'en parle jamais, mais c'était une expérience quand même assez intéressante. Niveau vente, j'ai fait aussi de la vente porte à porte pour des abonnements de téléphone. Bref, une autre vie qui voilà, me ramène à ce sujet de la vente. Et en fait, c'est vraiment magique de se dire que, en fait, tout est une question aussi de chiffres et de statistiques. Euh, évidemment, plus tu vas être à l'aise dans l'échange, plus tu vas euh, en fait, euh, euh, comment dire, être sincère dans ta démarche, de vouloir aider l'autre, et plus tu vas être dans l'écoute et la compréhension, l'empathie par rapport à l'autre personne face à toi. Et évidemment, si tu attires ton client de cœur, c'est encore mieux. Ça, c'est la stratégie euh, publiée pour impacter. Et euh, c'est vraiment de te dire, aujourd'hui, je vais travailler et je vais attirer les bonnes personnes à moi. Et donc, forcément, si tu attires les bonnes personnes à toi, forcément, tu vas euh, avoir plus de, si on parle purement marketing, plus de taux de conversion. Voilà. Euh, exactement, donc, ne jamais sous-estimer sous la valeur que l'on apporte, même si les ventes ne décollent pas. Euh, et ne jamais se décourager, continuer à améliorer ses techniques de vente, mais, pas, mais ne pas se décourager. Complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu peux me partager ton prénom, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à voir qui se cache derrière Facebook user euh, Donc voilà, euh, comme ça, je saurais qui se cache derrière. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai apprise. Alors oui, euh, ma webcam commence à... Ça à me suivre c'est très bien euh, ok nickel troisième chose que j'ai appris cette semaine ou réappris cette semaine euh, c'est que trouver et afficher sa différence est bon pour le marketing et pour le moral euh, un exemple personnel donc euh, comme je te disais j'ai fait un salon ce, ce lundi euh, ludinor pro d'ailleurs je fais coucou à toute l'organisation euh, notamment à simon euh, donc voilà, tu te reconnaîtras, je te taguerai de toute façon euh, aussi. Euh, Simon est, est coach et euh, Ludo pédagogue, donc c'est super intéressant. Il amène la pédagogie dans, dans le coaching euh, et c'est vraiment, moi, moi j'adore. Euh, et donc bref, euh, lors de ce salon, il y avait évidemment plein d'autres stands. Il y avait le nôtre et sur le nôtre, comme d'ailleurs la majorité, c'était un salon pour le jeu au service euh, des messages. Donc voilà, c'est le jeu pour impacter. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai présenté les jeux à ma manière et le stand d'à côté présentait à leur manière. Euh, le stand d'à côté présentait à leur manière, de l'autre côté. Euh, et en fait, on avait pour une même thématique, chacun et chacune, une manière de présenter, une unicité. Et moi, par exemple, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, en fait euh, amené le, le, un des jeux qui s'appelle Feelings et c'est un jeu autour des émotions. Et ça, ça me parle énormément. Et en fait, j'ai fait expérimenter le jeu et, euh, et j'ai affiché en fait ma différence et j'ai expliqué à un moment donné certaines histoires que j'avais pu vivre et les gens expliquaient leur histoire et en fait, ça a tissé une relation. Et le fait d'afficher cette différence, cette histoire personnelle, on en a parlé d'ailleurs dans le live précédent, c'est comment, euh, comment euh, transformer ton histoire en une offre qui vend je te mettrai le lien dans la description, eh bien, euh, c'est ça qui est puissant. Ça va faire ta différence. Maintenant, il faut oser l'afficher. Et c'est clair que j'ai rencontré hier, par exemple, une personne, et je, je suis moi-même concerné par, euh, par cette, euh, cette, ce multipotentiel et cette multiple envie de faire plein de projets à la fois. C'est difficile, en fait, de se mettre une étiquette quand on a un profil comme le nôtre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une étiquette. On peut simplement être soi-même. Et être soi-même, c'est libérateur. Cependant, il faut s'autoriser à être soi-même. Et ça, c'est un des apprentissages que j'ai réappris et que j'ai re-eu une claque au sens figuré dans la figure parce que bah, parfois, j'ai tendance à oublier ça. Et donc, j'espère que ça t'est utile. D'ailleurs, je te partage dans la newsletter et dans les commentaires. Tu verras, je vais faire un, un post euh, par rapport à, à ce live sur LinkedIn notamment. Euh, pour te partager la conférence TED de Marc Robert. Marc Robert, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, qui est un youtubeur euh, qui, euh, qui vulgarise la science, mais euh, la science par le jeu. En, en tout cas, il, il s'amuse pour démontrer des faits scientifiques ou des, des expériences, pour faire des expériences et des tests scientifiques. Et il a fait une conférence, euh, il a fait une conférence en fait sur euh, l'effet. Il appelle ça l'effet Mario Bros, l'effet Super Mario. Et euh, c'est super intéressant comme conférence TED. Alors, je ne vais pas te résumer les, 10 minutes, les 18 minutes pardon, de la conférence. Par contre, euh, en résumé, le, le, le truc qui est intéressant dans cette conférence, c'est la prise de conscience que se donner des challenges à soi-même dans sa vie permet euh, d'augmenter les résultats et d'accélérer les résultats. Euh, ça en lien notamment, euh, c'est pas dans la conférence, ça c'est une pure interprétation, mais ça en lien notamment, d'après moi, avec euh, l'effet euh, c'est l'effet de Parkinson, la loi de Parkinson, qui dit que... Euh, attends, je vais le prendre sur Internet, ce sera plus simple. Donc ça, je ne, je ne pars pas en cacahuète sur l'interprétation de la loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, c'est une loi euh, un peu comme la loi de Pareto, que tout travail au sein d'une administration augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui a affecté. Sous-entendu, euh, si tu te mets une deadline dans six mois pour un projet, bah, tu vas mettre six mois à réaliser ce projet. C'est factuel, je l'ai déjà testé. Plus tu vas te laisser de temps, plus de temps tu vas prendre pour faire un projet. Et donc, c'est intéressant de se challenger et d'apprendre à se connaître. Ça J'en parle dans, dans notamment dans euh, euh, c'est un, un guide que j'ai écrit qui se retrouve en Kindle euh, cette, euh, cette astuce pour gagner une heure par jour plus tu te connais plus, euh, tu, plus tu vas en fait, estimer le temps que tu as besoin pour faire quelque chose et donc mieux tu te connais mieux tu peux t'organiser et planifier tes projets et je vais te donner un exemple concret euh, Donc j'ai commencé Alors c'est une grosse, une grosse moyenne annonce euh, J'ai commencé le développement du jeu tiré du livre Les génies du focus. Ça va être un jeu, euh, jeu outil pédagogique. C'est exclu, hein, donc soit <rire> c'est l'exclu. Euh, donc le livre Les génies du focus, allez, je fais un petit tour là. Voilà. Donc le livre Les génies du focus, comment passer de 1000 idées à la minute à quatre projets concrets par an. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a des personnes qui ont le bouquin mais qui ne l'ont pas encore mis en application. Et donc j'ai envie de créer un jeu, ça fait très longtemps d'ailleurs, euh, que j'ai envie de créer un jeu. J'ai déjà un, un prototype de jeu de cartes, mais là j'ai envie d'aller en, encore plus loin. Bref, tout ça pour dire que vendredi, non pas vendredi, c'était quand C'était lundi. Ouais, lundi. Non, pas lundi parce que j'étais en salon. Bref, c'était avec Jean-François et Ryan au coworking ici. C'était mardi, je pense, ouais, mardi. Mardi, euh, je leur demande s'ils sont d'accord de me consacrer une demi-heure. Ils me consacrent une demi-heure, et puis il me restait un quart d'heure entre le moment où on avait fini le rendez-vous et le moment où je devais partir. Et du coup, il y a eu plein d'idées, euh, plein d'idées. D'ailleurs, je vais te montrer, regarde ici. J'ai euh, a... pris le temps... Euh... De faire un, un, un plateau géant où, où je leur ai montré un peu ce que j'avais en tête. J'espère qu'avec le micro, ça va. Tu vois, un, un plateau comme ça. Pour... J'ai vraiment mis mes idées à plat. Euh, merci beaucoup pour le retour. Euh, je ne sais toujours pas qui c'est. Je, je crois que Facebook censure quand tu mets ton nom. Euh, mais, euh, donc, bref, je fais ça sur le papier quand je leur explique. Et donc, je me dis, bah, ok, euh, il faudrait que je fasse des cartes, on testera la prochaine fois, on, fera, euh, on notera sur des cartons, les actions, les projets, machin, bidule. Et, et, euh, et en fait, je me dis, mais il y a des choses intéressantes déjà qui sont ressorties lors de la session. Et plus je, vais me laisser le temps, euh, plus je vais me laisser de temps pour le faire, plus de temps je vais prendre pour le faire, si on repart de cette loi de Parkinson. Et donc, je me suis dit, ok, il me reste un quart d'heure, je suis allé sur Canva, j'ai fait quelque chose en 10 minutes, j'ai lancé les impressions, pendant que les choses s'imprimaient, euh, J'ai préparé mes affaires pour repartir et voilà le résultat. Donc, en un quart d'heure, chrono. Et d'ailleurs, Ryan était là, donc il peut euh, oula, il peut en être témoin. Alors, euh, voilà. Alors Évidemment, c'est fonctionnel, c'est un prototype fonctionnel, ce n'est pas quelque chose de joli. J'ai fait ça, des cartes projet, avec les émotions que ce projet génère quand on y pense avec la motivation que ce projet peut nous amener. Euh, j'ai fait aussi des cartes actions sur Canva. J'ai fait des pions. Des pions, alors ils sont moches. Des pions coup de cœur, des pions focus, des pions lien, de différentes couleurs. J'expliquerai pourquoi. J'ai fait des cartes compétences. Bref, j'ai fait quelque chose en un quart d'heure. Et ça, ça me ramène à « Fait vaut mieux que parfait ». Alors, je n'ai pas l'autocollant, je ne vais pas aller le chercher. Mais ça, c'est vraiment euh, ce qui, moi, m'anime. C'est Ça me rappelle à moi-même d'éviter d'avoir euh, ce profil de perfectionniste. Merci beaucoup pour les, les cartes. Euh, je suis ravi qu'elles te plaisent. Tu pourras tester le jeu si tu veux. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, l'apprentissage que j'ai eu aussi aujourd'hui aujourd'hui, cette semaine, pardon. Euh, je dis beaucoup pardon, tiens. Ça arrive de se tromper, c'est OK. Fait vaut mieux que parfait. Troisième apprentissage. Quatrième apprentissage. Faire un salon, c'est bien. Un salon professionnel, un événement. Euh, faire un suivi, c'est mieux. <rire> Est-ce que ça te parle, ça Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Je vais expliquer pourquoi. Je vais montrer quelque chose ici. <rire> Merci. Ça flatte mon ego. je suis gêné. Pourquoi je suis gêné quand on flatte mon ego C'est une questionnement intéressant. Euh... Enfin, C'est sûr que j'ai l'air gêné, là, non <rire> Intérieurement, ça touche quand même. Euh... Bref. Qui a déjà fait une soirée networking, ramené des dizaines de cartes de visite et ne l'a pas fait de suivi ben, Moi, c'était moi, il y a quelques années. Tu vois, genre ça... Euh là, voilà, maintenant je fais le suivi, hein, mais ça c'est toutes les cartes de visite que j'ai pu récolter euh, lors du salon. Bon, je vais essayer de pas montrer des noms. Euh, tu vois et, euh, et en fait, bah, là, il faut que je relance. Parce que t'as beau faire des événements, si tu ne relances pas, bah, tu, tu, tu n'as tu ne, tu ne, pas de résultat. J'aime bien celle-là, d'ailleurs. Elle est jolie. Une analyse, une fois de carte de visite, de support de com ou de site internet, dis-moi si ça t'intéresse. Est-ce que ça pourrait être utile que j'analyse en fait des comment dire des, des matériels, des matériaux, des matériels ou des, des stratégies marketing en faisant mon interprétation en, en allant analyser par exemple un, un site internet de quelqu'un euh, Alors, ça pourrait être même le tien si tu veux. Euh, mais voilà je me disais que ça pouvait être sympa euh, tu vois je te parlais de Simon tout à l'heure Simon Keller euh, donc un jeu, le jeu plutôt que l'enjeu euh, donc voilà comme ça t'as déjà ses coordonnées, euh, j'espère qu'il est hop là n'ai peut-être pas mis son numéro de téléphone désolé Simon bon après c'est une carte de visite euh, et alors c'est génial parce que sa carte en fait derrière chaque carte c'est euh, différent donc là par exemple je me suis engagé à préparer un repas pour un sans-abri euh, J'ai déjà donné à des sans-abri des repas, mais pas que j'avais préparé moi-même. Donc, ça, ça va être un challenge de préparer moi-même un repas pour un sans-abri. Euh, et donc, voilà, là, c'était le. J'ai une photo souvenir d'ailleurs. C'était euh, exposant Ludinor Pro. Tu vois, c'était. Allez, fais la mise au point. J'ai pas mis le focus. Euh... J'ai pas mis l'autofocus, du coup, ça. Bref, je Ludinor Pro là dans le coin. Très chouette expérience. Euh, voilà, donc j'avais dit une demi-heure, donc je vais accélérer un petit peu. Euh, merci beaucoup. Ouais, c'est super. Euh, D'ailleurs, je crois que j'ai celle de j'ai celle de jouer pour impacter. J'en ai fait faire du coup euh, pour l'occasion. Euh, J'en ai pas encore pour publier pour impacter. Euh, J'en ai jamais eu besoin en fait. Je prospecte plus avec le bouquin. Euh, mais euh, voilà. Bref, tout ça pour dire que donc, quatrième apprentissage. Euh, faire un salon, c'est bien, faire un suivi, c'est mieux. Et là, tu peux le faire donc, ouais. soit avec un fichier Excel, pour commencer, soit une base de données Notion. Je te mettrai dans les commentaires, enfin, dans, le, dans la newsletter, le lien vers une formation Notion euh, par Jean-François de soutien digital. Euh, donc ça c'est une formation sur Notion et sinon il y a les CRM, donc un Custom Relationship Management, c'est un outil qui te permet en fait de faire un suivi qualitatif de prendre des notes, donc tu as des fiches contacts, tu as des fiches entreprises, tu peux lier une entreprise à des contacts tu peux le faire avec Notion aussi hein, ça. Euh, puis tu peux euh, envoyer des mails, prendre des notes, etc euh, mettre des tâches de rappel pour pas oublier de recontacter quelqu'un euh, j'ai partagé les bonnes pratiques que moi j'utilise avec Frédéric du CRM Corimbus, donc il a créé le CRM Corimbus, il a travaillé dans les CRM avec d'autres CRM, donc il était développeur pour des, des, des grosses boîtes de logiciels comme ceux-là pendant plus de 15 ans et puis il a créé son propre logiciel CRM Corimbus, je te mets le lien aussi, et je te mets aussi le lien vers une interview que j'ai fait avec lui avec sept conseils concrets pour bien utiliser et choisir son CRM. Donc voilà les informations seront dans euh, la description euh, de, ce, de ce live, de ce podcast, de, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Bref, euh, et euh, donc euh, donc voilà, ça c'était la chose que j'ai envie de partager en quatre. En cinq, et puis en clôture, comme ça je respecte le timing et ton temps, euh, qui est la ressource la plus précieuse que tu as avec la santé. Cinquième chose, rire, ça fait du bien au corps et à l'esprit. J'ai bien dit que je, je partage des choses que j'ai appris ou réappris prix Parce que voilà, on, on sait que le rire, c'est bon pour la santé. Mais là, je vais expérimenter. En fait, c'est parti euh, d'un mot que j'ai dit à Bérangère parce qu'on a fait le trajet vers l'événement organisé par Florence Blémont à Bruxelles hier. Et sur le chemin de l'aller, il y a un moment donné où on parle de, bah, de nos business respectifs. Et à un moment donné, j'utilise le mot « scale ». Donc, le, le mot « scale » en anglais, c'est… Euh, le mot croître, faire croître son entreprise. Mais je le dis avec un accent, un accent, euh, comment dire, de, de ma région, enfin de la région dont, qui m'a accueilli euh, ici à Charleroi, en Belgique. C'est un accent carolo. Et en fait, je dis, euh, <rire> si tu as envie de faire, je ne sais même pas si je saurais le refaire, en fait, c'était, euh, j'ai dit, en fait, vraiment avec l'accent, donc j'ai dit, euh, si tu veux faire scaler ton business, ouais, c'était un truc comme ça, si tu veux faire scaler ton business, bah, il faut... Euh, et en fait, je m'arrête et je me dis, mais putain, c'était quoi cet accent Et puis elle, elle rebondit. On, elle, on était morts, on a pleuré. C'était à mourir de rire. Enfin, C'est une genre, c'est même, ça, ça devient une privée de joke entre, entre elle et moi parce que c'est peut-être même pas drôle vu de l'extérieur, mais nous, dans la voiture, on parlait de ça. C'était à mourir de rire. Enfin, on, Nous, on était morts, on, a, on avait les larmes aux yeux. Et, euh, et c'était vraiment super drôle. Et euh, bref, j'ai réexpérimenté le rire et ça m'a fait du bien mais euh, enfin franchement c'est ça, ça devrait même il, on devrait avoir un fou rire par jour alors ça se contrôle pas bien sûr mais franchement et ça me rappelle voilà des souvenirs je discutais avec ma ma ma compagne ce matin euh, dans la voiture j'ai expliqué un peu ce qui s'était passé et puis on s'est ressouvenus de d'autres privés de joke avec des amis lydia olivier c'était c'est oh c'est bleu parce qu'on jouait à un jeu de société et puis à un moment donné enfin bref il y a bob léponge avec euh, avec un, un, un de nos groupes d'amis où il y a un ami qui a lancé une éponge et moi je dis hey, « eh Bob, reviens !» Mais tu vois, c'est pas drôle de l'extérieur, mais nous, c'était super drôle. Et chaque fois qu'on y pense, on ressourit, on re-rigole et c'est à mourir de rire. Bref, tout ça pour te dire, euh, si tu as l'occasion, euh, ris. Et euh, d'ailleurs, il paraît, je ne suis pas expert là-dedans, mais il paraît que quand tu te forces à rire, ça fait les mêmes effets. Quand tu te forces à sourire, ça génère les mêmes choses que quand tu souris réellement, et quand tu es réellement en, en train de rire. Et c'est pour ça que je t'ai mis une interview de Anne Boll. Ah, c'est une vieille interview justement de, de, du Carrefour des Réussites, euh, qui était le podcast de l'époque. C'était l'épisode 12, je crois. Bref, je suis allé interviewer Anne Boll, qui fait du yoga du rire, notamment. Donc, tu peux aller découvrir son interview. Elle t'explique c'est quoi le yoga du rire, d'où ça vient, quels sont les bénéfices. Tu peux découvrir ça dans la description. C'était les cinq choses... C'était les cinq choses, sauf que j'en ai noté six ici, c'est la dernière et en fait c'est l'inspiration qui m'a amené à refaire ce format. Euh, donc j'ai appelé ça s'inspirer, exprimer, euh, en, en l'occurrence en lien avec inspirer, expirer. Euh, ce nouveau format de newsletter, podcast, euh, slash euh, live est inspiré d'une discussion que j'ai eue avec Mehdi. Euh, donc Mehdi est une personne qui euh, était présente à l'événement. Donc, c'est Mehdi Lariani euh, qui est coach en processus de vente. Je te mettrai aussi le lien euh, dans euh, la description vers son LinkedIn. Et, euh, et bref, lui me partageait en fait qu'il avait, euh, euh, qu avait enregistré un podcast. Euh, je ne sais pas s'il le fait encore, mais dans lequel il partageait chaque jour une chose qu'il avait appris pendant la journée. Et moi, ça fait une bonne semaine que je me dis que je vais refaire un live, que je vais refaire un, un, un podcast, que je vais reprendre le podcast, que je voulais trouver des, un, des formats d'émission. Tu vois, ce serait rendez-vous, carrefour des réussites. Mais il, voilà, j'aimerais bien trouver un nom d'émission pour ce type de partage, de, de reprendre aussi les interviews et d'avoir un, un concept d'émission. J'avais commencé sur les dernières fois avec justement... Donc, il y avait plusieurs choses. Je vais te partager ça... Euh, C'était en fait des, des capsules où, où je, je demandais aux personnes euh, et si tu étais euh, une tasse à café et si tu étais ceci et si tu étais cela. Euh, attends, je vais te retrouver ça. Donc il y avait euh, café ou thé. Donc est-ce que tu es plus café ou thé euh, Quel est ton dernier mot La pépite du jour euh, et si tu étais euh, une salade, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais ?» Et donc, j'avais commencé à avoir un petit concept d'émission comme ça pour les inviter. Ah, puis, j'ai arrêté. Bref, euh, euh, je ne regrette pas. Voilà, j'ai fait d'autres choses entre-temps, mais là, ça me donne bien envie de refaire. Tout ça pour te dire que euh, s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous, des rencontres qu'on a, etc. Et puis, s'exprimer. C'est super important. S'autoriser aussi et pas de se dire, au fait, euh, « ouais Non, il a déjà fait, donc je ne le fais pas. » Moi, Mehdi, tu m'as voilà tu m'inspires ce format. Euh, et puis, euh, voilà, je le fais à ma sauce. Et puis, euh, je sais pas, ce n'est pas une copie, ce n'est pas du plagiat c'est une inspiration. Euh, et donc, euh, voilà, il m'a parlé de son podcast dans lequel il partage une, un apprentissage qu'il a fait pendant la journée. J'ai trouvé ça super inspirant. Je me prête à l'exercice à ma sauce. Et comme il n'y a pas de hasard, comme je te disais, ça faisait une bonne semaine que je voulais faire mon podcast à nouveau. Donc, euh, voilà j'espère que ça t'a plu euh, ce que je vais faire tiens juste avant de terminer je vais euh, oh, c'était l'ancien livre mais je vais faire un truc je vais euh, voir si j'ai pas encore le jingle de l'époque euh, ouais tiens je vais faire ça en attendant partage moi dans les commentaires et euh, eh bien comment, comment toi tu as vécu ce live et surtout qu'est-ce que tu as appris cette semaine ce sera un peu le, le challenge et, et l'idée, c'est ça C'est de se dire, OK, c'est quoi, le, le, quoi les choses que tu as apprises cette semaine Ça pourrait être intéressant et une bonne pratique pour toi euh, de, de te poser cette question au moins une fois par semaine. Ça rejoint les cinq principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie de, de l'incubateur Business Bonheur. Euh, c'est vraiment, ben voilà, il y a une fois par semaine, de se poser des questions du style, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine Alors, je vais voir le chat. Rire, c'est bon pour la santé physique et mentale, effectivement. Complètement d'accord avec toi. Euh, Notion, ça t'intéresse, je t'enverrai du coup euh, eh bien, les informations. Enfin, tu, tu vas voir dans les commentaires. Si pas, euh, contacte-moi. Voilà, tag-moi là où tu es parce que. En fait, je suis sur Facebook, mais à plusieurs endroits. Donc, tag moi comme ça, je sais à qui je dois envoyer cette information-là. Et elle sera, de toute façon, dans la newsletter. Euh, avec grand plaisir. Et du coup, je clôture. Allez, avec… Euh, euh, je vais, donc, je vais clôturer. Je vais te montrer là, maintenant. Ça dure, ça dure deux secondes. Hein, donc, tu vas voir. Euh, ce que je te disais, donc, le petit générique, qui, est le jingle qui se trouvait, en fait, entre, entre chaque euh, euh, moment de l'émission euh, que je n'ai pas vraiment, euh, j'ai pas, j'ai fait ça une fois ou deux seulement. Et puis, euh, le générique de fin, bien sûr. donc juste pour le fun pour se, se faire plaisir ben c'était le, le générique que je reprendrai peut-être ce concept d'émission avec euh, c'est un invité et il y a plusieurs phases plusieurs types de questions euh, merci à toi d'être resté jusqu'au bout d'être passé même cinq minutes j'espère surtout que ça t'a appris quelque chose que tu vas mettre en application parce que sans action pas de résultat donc je compte sur toi pour prendre une chose que je t'ai partagée, une seule pas deux <rire> une seule une seule chose de la mettre en application dans ta vie euh, et si tu souhaites partager cela avec la communauté euh, ou avec moi, ou les deux j'en serai honoré merci à toi, prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres, à très vite ciao, ciao. hello c'est David si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran